Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour vous présenter ici deux méthodes statiques du Monobiavio. Alors avant de vous parler de ces méthodes, je vais vous présenter un petit peu la scène que j'utilise. C'est une scène tout à fait classique 3D où euh, vous pouvez voir à l'écran, j'ai placé quelques objets 3D, notamment ici un cube, une sphère... Une capsule et ici un cylindre jaune on peut voir que j'ai affecté des couleurs euh, à ces objets histoire de euh, d'avoir quelque chose d'un peu plus propre alors vous pouvez observer aussi une main caméra et une directional light mais ici ça a peu d'importance et ensuite vous pouvez observer un objet ici qui est un empty que j'ai nommé manager et on va s'en servir ici pour découvrir ces deux méthodes statiques alors ces deux méthodes statiques il est temps de vous en parler s'appelle find object Of type et la deuxième find objects of type c'est la même mais au pluriel et vous allez voir que ils sont particulièrement euh, que ces méthodes statiques sont particulièrement intéressantes alors qu'est ce que ça fait ben en fait ça va vous retourner ici le premier objet euh, chargé actif du type que vous allez rechercher find object of type ça veut ça se traduit par trouver un objet qui a le type et évidemment le deuxième c'est la même chose mais ça va vous retrouve vous retourner une liste complète euh, plutôt que le premier et évidemment sous forme de tableau donc on va tout de suite regarder comment on peut les utiliser quels intérêts ils ont alors dans notre script on va s'intéresser ici qu'au start et on va voir comment on peut utiliser ces deux méthodes donc la première elle est assez simple c'est find object of type donc ça va retourner le premier euh, objet euh, du type que je vais rechercher donc là en l'occurrence par exemple je vais faire euh, tout simplement euh, je vais déclarer un GameObject, voilà, que je vais appeler Geo, et je vais dire qu'il est égal à find object of type au singulier, comme vous pouvez le voir, je vais prendre celui avec les crochets et à l'intérieur, je vais y mettre tout simplement le type d'objet que je veux retrouver. En l'occurrence, ici, ça va être les types GameObject. Donc évidemment, je n'oublie pas comme c'est ici une méthode de mettre euh, comme c'est une méthode statique de mettre ici mes parenthèses, et normalement, dans mon GameObject au Go, je devrais retrouver ça. Donc on va faire un print, tout simplement euh, de Go point euh, name et on va pouvoir observer ce qui ressort donc ici j'enregistre ce script il est bien affecté et on va mettre la console ici et on va lancer le script donc qu'est ce qui se passe on peut voir qu'ici j'ai manager qui sort donc en fait il détecte mon propre objet c'est ballot parce que euh, bah, c'est justement euh, ce que je veux retrouver mais ça me renvoie ici que le premier. Donc le premier, bah, c'est moi, je suis un GameObject, donc ça fonctionne. Mais imaginons ici, euh, tous mes objets ont par exemple, euh, pour certains, une capsule Collider, l'autre une sphère Collider, l'autre un Box Collider, etc. Bah, je vais pouvoir par exemple chercher le Box Collider du cube. Donc ce que je vais faire, je vais modifier en fait le type de ce que je recherche. Donc ici, je vais dire par exemple le Box euh, Collider, je vais l'appeler bah, évidemment euh, plus euh, Box Collider, je vais l'appeler euh, B tout simplement voilà un b pour bon les box tout simplement je pense que c'est pas réservé et le type bah, ça va être tout simplement ici box collider donc évidemment ici go n'existe plus donc je vais mettre ici box euh, ici pour l'objet et je peux peut-être aller chercher d'ailleurs le game object ce qui sera un peu plus logique donc si maintenant on réexécute le même code, on va pouvoir observer que là j'ai bien le cube. Regardez, c'est le premier objet dans ma hiérarchie qui possède un box collider. De la même manière que si je le fais avec la sphère, et ici on peut voir que c'est un sphère collider, bah, je vais tout simplement ici dire que c'est un sphère euh, collider, et évidemment ici je vais rechercher... Les sphères collider. Donc ici ma, ma variable, elle est tout simplement euh, de type box, enfin sphère collider. Euh, D'ailleurs, je vais l'appeler call, Ce sera plus simple, euh, comme ça, on, au moins je dois pas le changer à chaque fois. Et là, on peut voir que c'est, ça En fait, j'affecte dans la variable call que je déclare en sphère collider les, le premier objet dans la hiérarchie qui possède un sphère collider. Donc évidemment, maintenant, si je relance, on va pouvoir voir que j'ai bien la sphère qui apparaît. Bon, ça, c'est intéressant. Mais euh, disons que ce n'est pas tellement euh, ce qu'on veut, parce que nous, on voudrait une liste complète, par exemple. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais ici faire des Z jusque quand j'ai voilà, le Game GameObject. Donc, maintenant, je voudrais récupérer la liste complète des GameObjects et là, du coup, utiliser la deuxième méthode statique qui s'appelle findObjects, au pluriel, qui renvoie une liste. Donc, évidemment, là, je ne vais plus travailler pareil. Je vais travailler ici avec un tableau. Donc, je veux, dire, je, je veux ici déclarer une variable geo euh, qui va être tout simplement qui va contenir euh, tout ce qui est find objects. alors là je me trompe pas je prends bien celui avec un S. c'est le même principe qu'avec les tags en fait hein, quand vous recherchez des objets par tag et ici game object donc maintenant évidemment je me retrouve avec un, un tableau de game object et je vais devoir le parcourir donc je vais utiliser une boucle for each euh, donc dans la parenthèse je vais mettre for GameObject euh, game object parce que ça va être un game object que je vais appeler G majuscule euh, dans quoi dans ma liste de game object qui est géo voilà donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais bah, Je vais tout simplement à chaque fois que j'ai un G, donc un objet euh, de la liste, bah, affiche, afficher tout simplement son nom. Donc évidemment, je vais faire un print. G, alors pas print, mais print, pardon. G.gameObject.name. Et maintenant, vous allez pouvoir observer que je vais bien avoir la globalité en fait, des objets qui se trouvent dans ma scène. Regardez, j'ai bien en premier le manager, ensuite le cylindre, la capsule, le, la sphère le cube la direction light night et la main caméra donc on peut voir qu'ici mon tableau en fait euh, il commence par la fin c'est à dire que ça va remonter comme ça, ça au niveau de ma recherche bon je pourrais intervertir l'ordre mais ça n'a pas vraiment d'intérêt mais ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit qu'on peut tout lister alors ce qui est aussi intéressant de savoir c'est qu'imaginons ici je cherche euh, des game objects. donc je vais plutôt euh, faire une recherche sur un autre composant on va dire euh, alors qu'est-ce qu'on a de commun qu'on n'aurait pas par exemple ici j'ai un mesh renderer que je n'ai pas forcément sur la caméra et ni sur le manager, donc on va ici aller chercher les mesh renderer alors mesh renderer que je vais appeler euh, M tout simplement et ici évidemment on va chercher les mesh renderer donc de la même manière ici que je l'ai fait je vais dire fort euh, ici ça va plus être des game object mais des mesh renderer que je vais appeler m dans quoi euh, enfin non c'est dans m et là je vais l'appeler petit m par exemple donc pour mesh renderer hein, c'est la première lettre donc là qu'est ce que je vais faire ben, je vais faire un print tout simplement de petit m.gameobject.name alors, on va voir si ça va, essayer, ça va fonctionner. Mais là, ça va me permettre, normalement, si ça fonctionne, de récupérer tous les objets qui ont un Mesh Renderer. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai bien cylindre, capsule, sphère, cube. Et si j'en avais encore des objets enfants, ils arriveraient là. Hein Donc, c'est assez intéressant. Donc, après, on peut faire un tas euh, d'opérations. Imaginons ici qu'au lieu de faire un print, bah, je pourrais tout simplement dire que tous les objets de type Mesh Renderer de ma scène pourraient être désactivés. Donc, ce que je vais faire Je vais faire un M.enabled égale false. Ce qui aura pour effet si je relance ma scène, de désactiver tous les mesh de mes objets euh, ici qui en possèdent un, hein. donc on peut voir que le cube possède bien un mesh wanderer qui a été désactivé par mon script, on peut voir ici la sphère, on rebelote, c'est la même chose et on peut voir ici la capsule et évidemment on peut voir le cylindre donc ce qui me permettrait en fait, vous pouvez voir que cette, euh, cette méthode ces deux euh, méthodes statiques sont très intéressantes parce qu'elles vont vous permettre de, permettre de rechercher un type donc imaginons que vous voulez rechercher tous les audio sources de votre scène il suffit de faire ici euh, un un tableau que vous nommez comme vous voulez les audio sources par exemple et vous faites un Game Object au pluriel euh, find Object of Type et là vous allez chercher les audio sources ensuite vous pourriez désactiver tous les audio sources euh, par exemple pour couper euh, tout ce qui émet un son au niveau de votre jeu bon c'est euh, des choses qu'on pourrait faire on peut vraiment, vraiment l'utiliser comme on veut ici je vous donne des utilisations très simples mais évidemment vous allez voir que ces deux méthodes statiques sont très intéressantes alors il y a quand même un petit euh, un petit hic et faites attention c'est que ces méthodes statiques faut les utiliser mais faut éviter de les Utiliser trop parce qu'elles sont gourmandes en ressources donc si vous mettez ça à l'update par exemple bah c'est pas bon du tout votre jeu va ramer et vous risquez enfin l'optimisation c'est pas ça donc ça on peut les utiliser mais par exemple euh, ici je l'utilise au start mais on pourrait les utiliser plusieurs fois dans notre jeu mais il faudrait créer une méthode annexe et aller les les chercher de temps en temps mais oubliez pas enfin oublier l'idée de mettre un find object of type dans un update par exemple qui serait exécuté à chaque image affiche à l'écran voilà donc je vais pas vous en montrer beaucoup plus parce que je pense que cet exemple parle de lui-même encore une fois même si vous ne voyez pas l'intérêt je peux vous en donner plein je vous ai expliqué l'exemple de l'audio source mais ici vous pouvez voir que vous pouvez aussi utiliser le mesh renderer pour désactiver tout simplement le mesh renderer bon, on pourrait faire plein de choses on pourrait aussi utiliser euh, utiliser des tags mais là vous pouvez voir que ça peut être assez intéressant parce que ça nous permettra de cibler en fait un composant en particulier des objets dans nos scènes donc ça c'est assez intéressant voilà donc je vais aller plus loin c'est une courte vidéo mais vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué à utiliser maintenant je pense que vous avez compris donc je vous encourage à aller voir la documentation officielle si vous voulez en savoir plus mais il n'y a pas grand chose de plus à dire et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo euh, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, euh, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et voilà à bientôt pour une prochaine vidéo